Dubois, comment elle est la réunion Comment elle est mon bonne C'est la fête des mères. Donc aujourd'hui, ben, nous va chanter Tifformand Diablé. Ben, moi déjà, je chante pour mon madame. Hein euh, pour mon ma madame, parce qu'elle est maman maintenant. Donc cette musique, c'était fait pour elle. Donc euh, bonne fête des mères. Et pour ma maman, bon. mon Diablé aussi, c'est là. Je pas marié avec, mais c'est une mon Diablé. <rire> C'est mon maman, donc bonne fête des mères à toutes les mamans. Un petit mot à dire, Fisto je fais, je fais ça pour toutes les mamans et surtout pour la mienne. Ah, Ok, ma chérie, toi aussi tu veux dire oui. Non, non. <rire> ok, ben c'est parti. là-là les de toute beauté, c'est quelques mois la mariée. Un petit fameux diable, surtout faut pas l'énerver. J'en dis, moi les chaque jour m'y pense à tous et bébé, Tant coulé à mes côtés, mes journées les ensoleillées. Oh ma chérie! Avec toi c'est pour la vie Viens danser avec ton mari Viens faire plaisir à lui oh, oh mon dodo Fais à moi des bisous dans cou Tous les jours m'y aime à Profite que l'amour les doux Où les belles ou les si sensuelles D'une beauté naturelle où tu couleurs caramel, ils mettent sur moi des étincelles, mon corps les peaux flambées, comme il voit des ton ça laisse sur moi mi vais danser avec mon petit fond collé serré. Oh ma chérie, avec toi c'est pour la vie. Viens danser avec ton mari, viens faire plaisir à lui. Oh mon doudou. Ma de l'amour les doux, Même si parfois elle est compliquée Si je mets les casse cassées Vos amis abandonnés Moi un petit créole, moi les papas parfaits, ou la donne à moins ton cœur Avec où c'est le bonheur Tant vous sera de mauvaise humeur Marron de peau ou un petit bouquet de fleurs pas besoin de complications, suffit juste d'un peu d'affection. On a toute mon attention, à où tout seul donne moi frissons. Oh, oh, oh ma chérie, avec toi c'est pour la vie. Viens danser avec ton mari, viens faire plaisir à lui. Oh, oh mon doudou, fais à moi des bisous donne coup. Tous les jours m'y aime à profite que l'amour est doux. Bravo frérot, tiens, bam, check ça. fils. <rire> Bravo fiston. <rire>